Salut à toutes et à toutes, c'est Tiss on se retrouve pour les tutos trickshot sur Xbox One Donc on est sur AW, sur une map euh, d'un DLC J'imagine que vous la connaissez, je ne me rappelle plus du nom Super, on commence bien la vidéo, super <rire> Donc alors, euh, bah pour commencer, je vais vous présenter la classe qu'il faut, donc le Morse euh, En accessoire la lunette à cog, euh, vous faites ce que vous voulez, vous mettez, vous mettez ce que vous voulez vous pouvez mettre la cog, la lunette thermique, c'est juste en décoration pour rendre le truc plus chic. Euh, la XMG, il faut mettre sur un moment pour mettre la XMG. Vous pouvez aussi mettre euh, le sac 3, c'est le même effet, ça peut marcher avec les deux. Euh, en atout, vous mettez poids plume, main leste, robustesse, euh, grenade par exemple, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre le, le, bouclier, là, le bouclier qui dure pas longtemps. Et vous pouvez mettre aussi les. Bah, par contre il faut mettre les drones à pointe. Et les drones à pointe, je préfère que tu avec ça, vous pouvez mettre aussi les grenades parisantes. Ou ce que vous voulez quoi. Bah pour euh, switcher quoi. Donc pour commencer, on va commencer par faire un swap Donc un swap c'est quoi C'est y, y Ça permet de switcher sur la. sur l'arme euh, précédente quoi. Plus rapidement. Plus rapidement quoi. Donc voilà. Y YRBY y, y Hop. Enfin voilà, je viens juste de faire l'effet. Donc en fait, quand vous allez faire euh, l'un vous allez faire tout de suite double Y. Donc euh, il un double Y, vous avez vu, la, la main gauche arrive avant la main droite. Si vous avez bien vu, je recommence. Un sassowap, double Y. Vous avez vu, ça peut faire des effets différents, c'est plutôt si comme euh, truc. Hop vous avez vu, très sympa. Donc ce qui est bien avec cet effet, c'est que vous pouvez le faire en l'air. Donc euh, ça rend un truc comme ça normalement. Oh, évidemment, je vais pas y arriver oh, Bon je vais essayer de vous le faire un vite fait là Hop moi, oh, oh bon, j'y arrive pas <rire> Je galère On peut dire je galère Ah voilà bon je l'ai fait Vous avez vu il est rest... ça a été juste un petit moment Mais en cam c'est super sick Donc là on va passer directement en cam que j'ai réalisé Comme ça ça va vous permettre De voir plus facilement L'effet le... Donc voilà a tout de suite Donc voilà ce tuto est déjà terminé donc euh, si vous avez des petites critiques constructives euh, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mettez un petit j'aime abonnez vous et aussi je voulais vous dire aussi euh, si vous avez rentré cet effet euh, en camp final ou en partie privée n'hésitez pas à nous les envoyer euh, sur l'adresse qui va être dans la description euh, voilà Et euh, je vous remercie Pour les 900 abonnés Bientôt le 1K ça fait super plaisir On vous remercie tous euh, Tous les membres de la vous remercie Et on se retrouve Pour un prochain tuto Je serai la prochaine fois avec Un membre de la Voilà c'était valley et on se retrouve Pour un prochain tuto Bis